Découvrez Watsi pour accompagner votre démarche de progrès. L'amélioration continue se représente souvent sous la forme d'un cercle vertueux qu'on peut décrire en cinq grandes étapes. La réussite repose en grande partie sur l'implication des équipes, la capacité à remettre en cause, à apprendre de ses erreurs et à partager les enjeux. Watsi facilite et structure l'ensemble de la démarche. L'accompagnement et le savoir-faire de votre consultant vous garantit la réussite rapide et pérenne de votre transformation. Soyez gagnant, rentabilisez votre investissement en moins d'un an. Parlez-nous de vos enjeux et de votre ambition.